Salut C'est une journée spéciale aujourd'hui, comme on en a eu une vendredi dernier et vendredi d'avant. C'est pour dire, nous sommes dans une période extrêmement inédite sur la chaîne Twitch, parce que nous n'avons jamais autant fait de jeux de rôle. Nous avons commencé une campagne autour du retour du jeu de rôle d'aventure. Nous avons commencé une campagne il y a deux semaines, avec comme joueurs, vous, les viewers. Nous avons poursuivi avec une table formée par JDG, Mathieu Sommet, Bob Lennon, Superflame, Vendredi dernier, autant dire que les retrouvailles étaient assez intenses en émotions. Ça a fait un bien fou. Vos retours, je les ai tous lus et ça a été absolument génial. D'ailleurs, la VOD devrait arriver sur YouTube, ma chaîne de jeux de société dans les temps qui viennent. C'est juste que ma préparation des émissions de JDR en live, eh bien, ça me mobilise tout mon temps. Donc, c'est un peu compliqué de tout faire en même temps. Ayez un peu pitié de mes 24 petites heures dans la journée. En tout cas, ce soir, on se retrouve avec un nouveau groupe qui forme une suite d'enquêtes, qui forme un tout, un ensemble très cohérent. Nous avons ce soir comme invité Nota Bene, gastronomique Geek, Pressea et Ypanser. Ils forment un groupe d'aventuriers qui font partie de la même compagnie d'aventuriers. Et nous aurons le climax de cette campagne le vendredi qui vient avec un nouveau groupe formé un groupe assez hybride. On va se retrouver donc ce soir à 20h pour la suite de la campagne, avant le grand final de vendredi prochain. Rendez-vous donc à 20h sur ma chaîne Twitch. Prenez de quoi vous hydrater et de quoi vous mettre à l'aise. J'espère que la soirée sera assez folle. En tout cas, j'espère qu'elle vous surprendra. Rendez-vous ce soir. Ah, j'ai failli oublier, je vous ai préparé une introduction au scénario de ce soir. Alors, si vous avez loupé la partie de la semaine dernière, ce n'est pas grave, vous allez pouvoir profiter pleinement de la partie de ce soir.